Bonjour à toutes et tous. Thomas de chez Defitech. Les nouveautés 2023 et un petit bout de 2024. ont continue. Alors, vous le savez, dans les vidéos précédentes qu'on a fait chez Siemens, etc., Bosch, Gaggenau, j'avais envie de me redéplacer chez cette année pour en fait voir des nouveautés dans les showrooms. Et là, nous avons parcouru 150 km. C'est pas très loin au final. On est à Kurne, en Flandre, occidentale. On est chez ben, le numéro 1 de la haute, c'est une marque que vous connaissez tous, qui ont fait des vélos. Oui, ils ont commencé par des vélos, comme quoi il y a tout qui mène à tout. Euh, on est chez Novi, évidemment, le numéro 1. Alors Novi, c'est silence, confort, concept, etc. On le connaît. On va parler de quelques petits rappels de produits, on va parler des nouveautés, on parlera aussi d'accessoires, et quand on parle de Novi, on n'a qu'une seule personne qu'on interroge, c'est Christophe qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Christophe, merci ça être là. Thomas, ça va Très content de te retrouver. Moi Je pense aussi. Ça fait plaisir parce qu'il y a eu des bâtiments, on n'a pas su se voir, il y a vrai, eu Covid ouais. et tout, donc très heureux. Alors, on, le show est juste superbe. Voilà, on a tout sous la main. Alors. Vous allez me dire, on a déjà parlé de la panorama, est-ce que c'est vraiment une nouveauté Est-ce que c'est quelque chose à faire dans cette vidéo ben En fait, d'abord, la panorama étant tellement quand même nouvelle à l'époque où elle est sortie, ça reste quand même en 2023 encore une nouveauté. Ça reste effectivement notre best-seller euh, dans nos hot avec aspiration plan de travail. Euh... Donc ici, le concept, c'est que la, la hotte, on est bien d'accord, est dans la plaque de cuisson. C'est ça, exactement. Okay. En fait, on est sur une taque de cuisson pour ce modèle, pour ces trois modèles ici, sur le modèle 90 cm. Donc, très exactement, ça fait 88 cm sur 52 cm de profondeur, qui est une dimension tout à fait traditionnelle pour une taque de cuisson. Mais la hotte, effectivement, est intégrée à l'arrière des inducteurs. Quand on la baisse, on ne voit strictement plus rien. Oui, tout à fait. Oui. Enfin, alors, quel est l'avantage en fait Parce que les autres, alors on connaît les autres marques, pas besoin de les citer, mm -hmm. mais vous avez l'aspiration centrale, etc. Qu'est ce qui rend cette hôte aussi particulière Donc, c Déjà trois niveaux d'ouverture. Oui, c'est ça. Qu'est ce Donc... qui la rend aussi Pourquoi est ce que Novi, qui est le spécialiste de l'aspiration, mm -hmm. sort ceci plutôt que de sortir comme tout le monde, des fois le rond au milieu ou l'aspiration centrale Que vous avez aussi hein, Alors euh... La première chose, c'est que quand on développe un appareil, on veut que ça soit efficace, le plus efficace possible. C'est ça qui fait notre notoriété depuis des années. C'est notre efficacité d'aspiration euh, et aussi, bien évidemment, le silence et le design. Mais donc ici, en plaçant la hotte juste à l'arrière des inducteurs, ben on, on arrive à un rendement de près de 97%. Étant donné qu'on est à la source de l'aspiration, à, à la source, je vais dire, du développement de la vapeur. En Donc, fait. vous aspirez plus vite, en fait, c'est ce que vous Exactement, c'est ce ça. Vous aspirez plus vite qu'une autre marque. Exactement, okay. parce qu'il y a effectivement la possibilité d'avoir des hottes situées derrière les tags de cuisson. Donc, vraiment, on a les l'écart. Voilà, là, mais le truc, c'est que, ben, au plus on est proche du développement de ce qu'il y a à aspirer, au plus on va être efficace. Et est-ce qu'on peut montrer, parce que ça c'est important, donc on est sur de l'induction ici. Hein. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on peut montrer quand même un petit, une ouverture intérieure de cette fameuse haute panoramique? Oui. Parce que sur celle-ci, on peut le faire. Oui, tout à fait. Donc là, c'est la position la plus haute qui est donc 30 cm. On l'a vu un peu plus tôt dans la vidéo. On a trois hauteurs d'ouverture. 10, 20, 30 cm. Et la partie, enfin, euh, la, la, la hauteur 30 cm est la partie la plus haute, mais on va pouvoir aussi à ce moment-là Pouvoir entretenir la hotte. Parce qu'elle s'aspire, on aspire avec le verre. Hein. Exactement, c'est hein. Exactement, oui, oui, oui. Donc, ici à l'intérieur, on a les filtres à graisse. Et donc, les filtres à graisse, il y en a deux. Pourquoi Parce qu'il y a deux moteurs, un par moteur. Je rappelle que les filtres à graisse doivent être entretenus toutes les 20 heures, ce qui fait en moyenne une fois par mois, au lave-vaisselle. D'accord L'appareil donne un signal de toute façon. Et alors, à ce moment-là, nous avons. Ici, de part et d'autre, des deux grilles de sécurité, deux cuves de récupération. En cas d'une éventuelle catastrophe, les liquides vont être... Rediriger vers exemple. ces deux cuves de récupération. Même si ça tombe ici au milieu, ça retombe dans les grilles. De en fait, ça ne peut pas tomber là. Pourquoi Parce que quand on cuisine, logiquement, on a le verre devant. <rire> Donc, oui, voilà, on est, est voilà. Donc bien pour cuisiner, bien voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, il y a un joint en fait en silicone ici qui va rediriger les liquides vers les deux cuves de récupération. Et tout ça est bien isolé du système électronique et électrique. Le modèle ici existe en recyclage. Oui, en fait. Euh, avec des filtres à charbon actifs. C'est ça. Qui se régénèrent chez vous. Non. On doit les changer. Exactement. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que euh, la panorama est la même que ça soit en évacuation ou, ou euh, recyclage. C'est la même référence. La seule chose, c'est que si vous travaillez en recyclage, il faut ajouter un box recyclage qui vient se placer dans la plainte, comme on, on va le va voit le voir juste ici. ici? Voilà. Exactement. On a ici la, le socle. Bah, si voilà. Benoît peut bien le voir. On a le socle et on met une grille. Donc, Tout on est d'accord qu'on a quand même un peu d'air qui va qui va nous souffler sur les pieds mais on fait. sait de changer d'endroit oui tout à fait en fait il faut savoir qu'il y a un coude si je peux me permettre hop et ce coude est amovible vous pouvez le placer dans l'autre sens pour évacuer vers le caisson encastrable de l'autre côté de l'îlot, et de ce fait, on n'a pas d'air qui va à ce moment-là souffler vers les pieds du client. Mais on peut aussi envisager de diriger l'air, comment dire, via donc des autre bus part, voilà, autre part ça. dans l'îlot. On, on a bien d'accord que si on a un vide ventilé ou des caves, on peut partir dans la cave. Tout à fait. Voilà. Jusqu'à combien de mètres le tuyau, en gardant le moteur en interne. On ne sait pas dissocier le moteur. On ne sait pas dissocier voilà, le moteur sur, on garde sur les le panorama. moteur qui est en bas de ce socle, il est, est il, est, il est ici, pardon. Mm -hmm. il est, on peut partir dans la car et mm -hmm. avoir un tuyau. Combien de ça. mètres plus ou moins on peut avoir Ce n'est pas une donnée officielle, mais pour faciliter en fait, la conception, on parle de 5 mètres coûts de voilà, compris, vrai. exactement. Alors une belle nouveauté, on va passer ici à droite. Alors, oui, c'est une nouveauté parce que nous étions en 2020, 2021, quand c'est sorti. C'est ça, voilà. oui, oui, oui, Il y a eu les ruptures de stock. Alors, ce n'est pas dû à nos vies, c'est dû au problème de verre et c'est dû au problème tout de à tout. Fait. Voilà, donc il était déjà sorti en 2020, 2021, mais difficile de l'avoir parce que voilà, les conséquences qu'on connaît. La panorama qui est... Alors, il euh, faut prévoir un grand meuble, c'est... C'est sûr. C'est 1m20, hein Ça, c'est 1m20, oui, oui. Très exactement, ça fait 1m18 sur 52 cm de profondeur, donc la même profondeur que les... Euh, comment dire... Euh, 90 cm, alors... Ici, tu as la commande de l'attaque de cuisson, mais si nous voulons faire sortir à ce moment-là, ah, euh, comment dire ce matin Oui, ah, elle oui. est branchée, et là, à ce moment-là, on fait sortir la haute. Trois est hauteurs au aussi. On, a, on est arrivé tout au matin. C'est ça, est... exactement. <rire> Il est 9h quand on commence à retourner. Hein, <rire> donc là, à ce moment-là, ici, on est donc sur. Euh... La hauteur la plus haute de nouveau, on y arrive tout doucement. Combien de, combien de zones de cuisson ici Alors 5. ici, on a cinq zones de cuisson. Toujours induction les panoramas, Toujours il n'y a pas induction. de panorama vitro-céramique. Non, il n'y a pas Alors, de panorama vitro-céramique. Non, ce n'est pas prévu dans le, non, pas prévu dans le, dans le système. D'accord Magnifique. Eh bien, on a vu les panoramas. Maintenant, ce qui serait sympa, on va vous refaire rapidement un petit tour des nouveautés. Des, des, non, non, des petites choses qu'on a, on a tendance à oublier. Et puis, on ira voir les nouveautés. C'est parti. Rapide incursion, parce qu'on parle effectivement des groupes aspirants dans les plafonds, on parle des hôtes avec, euh, dans, dans les plaques de cuisson, des hôtes de travail, mais on oublie que euh, <rire> des fois, il y a encore des hôtes qu'on appelle hôtes décoratives murales. Il y a également des hôtes décoratives ILO. c'est de plus en plus rare. C'est vrai, vrai, il vrai. Existe, ça existe encore chez tous les fournisseurs, mm -hmm. donc chez Novi. Flatline. Noire Oui, tout à elle, fait. Elle est magnifique. Elle, elle est juste magnifique. Rappelle-moi les largeurs qu'on sait avoir dans cette eau décorative en, en noir hum, et en inox. 90 cm et 120 cm. 120. Ouais. En nylon, on fait 110, je pense. Mm, ah, je non, encore, 120 cm. Oui, oui, en ouais, ouais. Ça, c'est une 120. Très, c'est une très 120. Grand, très grand ouais. Modèle. Ouais. La salsa, alors, moi, j'aime dire que la salsa, c'est une novie, mais c'est une novie. Mais, Allégé Voilà, exactement. Il <rire> fallait aussi essayer d'élargir le plan d'action. Et euh, bah là, à ce moment-là, avec la salsa, bah, pour le consommateur qui a besoin uniquement d'une hotte, donc dans le marché de remplacement, la salsa simple. se prête très très bien. Au niveau de ses performances, mise en sonore, on, on s'en sort très très bien. Vision, que l'on appelait également Head Fluid, dans les autres marques, voilà, donc Acne. Ouais. Alors là, trois dimensions. 75. 75. 90. 90. 90, <rire> regarde. beaucoup, je beaucoup de Français nous regardent, c'est et La 1 120. 20, ouais, et on ouais, a ouais. les trois couleurs. Euh, blanc, alors c'est un vert-blanc, hein, donc c'est-à-dire euh, vert VE2. C'est-à-dire ouais, ouais. que c'est légèrement verdâtre, c'est pas complètement blanc, ouais, mais non, franchement, non. Elle, est, elle, est, elle est bien mm -hmm. réussie. Ma petite préférence va toujours, a toujours été sur 1m20. C'est ce qu'on vend le plus. Parce hein. qu'elle est juste ouais. superbe. Elle est disponible également en recyclage ou en évacuation. Tout à fait. Et c'est le numéro maintenant qui correspond au recyclage ou à l'évacuation. Exactement. Je tiens juste en, ensuite à, à, à reparler du recyclage. Bien faire attention quand vous êtes sur une hotte à recyclage, de toujours avoir un système de ventilation. Ouais. Les deux sont parfaitement compatibles. VMC, ventilation mécanique contrôlée, ouais. car en fait, la hotte va, la hotte va filtrer avec ses filtres à graisse. graisse. Les graisses. Les graisses. Mm -hmm. Le filtrage armon actif va filtrer les odeurs, mais l'humidité dégagée par votre cuisson et l'humidité de cuisson restera dans la pièce. Donc soit on ventile la pièce, soit elle se ventile naturellement. Mm -hmm. Parfum ne c'est pas faire autrement, donc il faut être discipliné quand on ça. a une hotte. exactement. Alors on va passer sur une référence de Rolls-Royce. Hein, oui. La Phantom. <rire> et on va aller voir ça. C'est une très belle nouveauté qui vient remplacer un modèle qu'on a beaucoup beaucoup beaucoup apprécié. C'est ça, ouais, ouais, ouais. Alors, hotte. Décoratifs suspendus, des îlots, on en parlait justement oui. euh, juste avant. Donc ça existe encore. Et alors vous sortez dans dans un marché qui n'est plus euh, numéro un, c'est-à-dire la haute qui descend de l'îlot. Vous ressortez trois nouveaux modèles. Oui, tout à fait. Bon, c'est comme si euh, un fabricant se disait j'ai des nouvelles voitures thermiques en ce moment. On est bien d'accord. Ouais, oui, oui, c'est vrai que voilà. <rire> c'est un peu euh, j'ai des nouveaux moteurs thermiques à, à montrer. Bon, on va commencer par celle-ci parce que pendant des années vous avez mené le monde de la cuisine équipée, je suis bien clair, parce que Novi représente combien de parts de marché en Belgique 32%. 32%. Une haute sur 3 ouais. est une hotte Novi en Belgique. Ouais. En France, c'est impressionnant. En Allemagne, ça devient impressionnant aussi. Oui, oui, oui. Euh, alors que l'Allemagne, vraiment, quand c'est pas allemand, ils ont du mal. C'est hein, sûr, c'est sûr. Ouais. Donc, vous aviez à l'époque sorti la Zen, qui est disponible dans des vidéos, on en parle beaucoup, ouais. qui était une hotte blanche avec un type de Corion etc. C'est ça. Ticotos, et vous ressortez ceci. Oui. Explique-nous un petit peu. Alors, donc... C'est euh, la... là, là, hein. vrai que c'est un super bel objet, mais non seulement d'être un bel objet décoratif, c'est surtout une haute. Il faut que ça soit efficace, comme je le disais en début de vidéo. Et donc ici, on a euh, la nouvelle référence qui est donc la Phantom. Alors la Phantom, elle est euh, déclinée en deux versions. En version câble, comme on voit sur le modèle juste ici et en version cadre, comme on voit juste ici. ici donc, alors, on va montrer un petit truc. que… Comment s'appelle-t-il le monsieur Olivier Olivier, Olivier. Directeur Note. marketing Oui, tout à fait. Voilà qui nous a montré, mais ça c'est vrai, c'est un tout petit détail, mais regardez, parce que quand on avait des cas bon vous savez, comme vous connaissez la chaîne, je suis un enfant, on s'est bougé, c'est du vert ceci. Oui, oui, tout à fait, c'est du vert. À l'intérieur, c'est une hotte, c'est un mini Pure Line, donc c'est un très très bon moteur. c'est pas une mini Pure Line exactement, c'est une hotte qu'on a développée pour la Pure Line Frame. Parce que dans les N, c'était des Pure Oui, oui, c'est ça, dans les aides, c'était effectivement des mini Pure Quand vous avez le cadre, effectivement, l'inquiétude pourrait être, c'est La rigidité, oui. Et en fait, regardez. Pas du tout. On est sur un bras articulé qui fait que là, à ce moment-là. Ouais, hein. ça. <rire> ouais, ça pèse quand même. Hein. Parce que effectivement, c'est du vrai verre. Hein. Si je dis pas de bêtises, on est à presque 50 kilos. Voilà. Il faut Donc. savoir aussi que on est chez Novi pourquoi Car on a quand même la possibilité de vous montrer aujourd'hui les installations parce que il y a encore beaucoup de gens qui disent bon, :« Novi, euh, c'est pas fabriqué en Belgique. » Duovier ah si. est un fabricant belge Oui, oui, tout à fait qui, Alors qui fabrique d'une part, qui assemble ici, etc Les mm -hmm. moteurs sont faits ici c est, c est, Les moteurs sont achetés mais surtout ça est assemblé Tout ici. est assemblé ici Donc c'est une marque et un fabricant belge Tout à fait, on, en est, ben, on savoir, en est d'ailleurs Très important On hein. en est très très fier, hein, je veux dire ça, euh, Combien c est, c est, de de, Une seule largeur ici, on est sur oui. une seule référence Oui, oui, hein, sur voilà. une seule référence On avait encore des possibilités oui, oui, oui, tout à fait Et alors vous sortez La pure line frame Presque un, un plafond aménageable Explique-nous un peu Parce que là c'est une... Euh, c'est vraiment une pure line qu'on a mis dedans ici, hein Oui, Donc, là, c'est euh, une pure line euh, noire, en fait, qu'on a mis dedans. Rappelez-moi euh, le ral des hautes. 9005 pour le noir, 9003 pour le blanc. Ok, et il n'y a pas une nouvelle couleur bientôt qui va, qui va sortir Le minéral Black, le mais, mineral mais black, est on, beau, hein. on est sur euh, la, le même râle, mais c'est juste la, le laquage ah, qui est la la plus structuré. d'ailleurs on chipote, mais c'est beau. Hein. On le voit ici sur le modèle, hein, et les cadres sont aussi en minéral Black. Alors, on a deux avantages avec le minéral Black. Euh, le premier, c'est que on est sur quelque chose qui va être beaucoup plus facile à entretenir. Donc, les traces de doigts seront beaucoup moins visibles. Et la deuxième chose... c'est les retours que vous aviez oui. Un petit peu okay. oui, bah oui. Je j'ai jamais eu le cas, personnellement. Voilà, mais euh, c'est vrai que sur les hautes plafonniers, on ne s'en rend pas vraiment compte parce qu'on a toujours une télécommande. Mais sur tout ce qui est flatline, comme on l'avait plus tôt dans la vidéo, ça peut avoir... Euh, voilà. Il faut changer. Voilà, et alors la deuxième chose, bah, en fait, en faisant euh, un laquage plus structuré, en fait, on améliore aussi la qualité de finition et donc ça donne une petite note supplémentaire au design. Évacuation non. Recyclage Uniquement recyclage. On ne sait pas du tout la mettre en évidence. Non. En fait, vu la tendance, comment dire, et l'évolution du marché, on va de plus en plus aller vers du recyclage. Pourquoi Parce que les bâtiments sont de plus en plus conçus pour bah, essayer de garder la chaleur et d'essayer d'être le plus écologique possible. Et donc, le modèle qu'on sort, la plupart du temps, sont en recyclage. pour la Alors, imagine, imaginons, euh, Christophe, mm -hmm. euh, je veux l'installer en showroom. Oui tu me fournis tout comme ça Non. Il faut savoir <rire> que vous n'achetez pas la hotte. Je, je ne fournis <rire> hôte... pas les plantes. <rire> la hôte, à partir du premier numéro le... <rire> Non, non. Euro, Le premier numéro, le moteur, la liste, la liste du moteur est offerte. En fait. <rire> non, non. Il faut, il faut savoir que, comment dire, on ne fournit pas les planches. Alors je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on ne fournit pas les planches Pourquoi Parce qu'on veut absolument que la hotte soit mariée avec le design de la cuisine. Bah, Donc, comment, deux planches Voilà, planches, exactement. 3 4 pour fermer le moteur. Euh, non, parce que le cache autour du moteur, lui, il est fourni. Mais on peut le couvrir si on a envie encore. Si, si tu veux le couvrir, absolument, voilà. tu peux. Les mais mais... cadres sont toujours noirs. Voilà. Maintenant, euh, quand on dit qu'on peut recouvrir, il faut que nous, on puisse quand même accéder au niveau du service ça technique et tout panne, ce qui s'ensuit. Ça, ça, ça ne tombe pas en panne, panne ça c'est sûr. Donc maintenant, là, à ce moment-là, ce qu'on fournit. Ici, on est sur la version 3 cadres, donc on a deux niches. On fournit la hotte. Cadre, c'est ça. hein. Oui. Voilà. C'est vraiment euh, voilà C'est vraiment l'arceau complet. Quoi. Voilà, Un, deux, et donc trois. on fournit à ce moment-là la hotte, on fournit le cache moteur euh, qui va donc cacher le moteur, mais qui va aussi cacher le box recyclage qui souffle vers le haut. Donc on ne le verra pas sur la vidéo, mais en fait tout en haut là, vous avez une petite grille pour que l'air vicié puisse revenir dans la pièce. Euh, ensuite on fournit quoi On fournit les spots. Alors ici on est sur la version 3 cadres, et donc du coup à ce moment-là il y a là, un set de 3 spots. Et on fournit le géranium. Non, non, non, non, non, non. Donc, euh, donc voilà, mais c'est assez important d'avoir une continuité et au niveau si des design. Pure c'est s'appelle Frame. Pure line frame, line frame. très exactement. Euh, dimension, en fait on peut acheter les cadres qu'on veut. On peut limite faire un plein trail travail de 5 mètres, on pourrait continuer encore ici. Si on veut. Mmh, disons qu'en fait nous on va jusqu'à maximum 4 mètres, euh, 4 cadres. Ben. Oui, mais si je peux en acheter un en plus et continuer, si on a envie, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Pourquoi le but. Parce que bon, bah déjà, euh, ça fait un petit peu, euh, oui, euh, euh, comment oui, oui. dire, euh, effet gare, hein, d'avoir quelque chose d'assez grand, je veux dire, dans un îlot. C'est presque voilà. une hôte à, à la carte. C'est ça, c'est euh, ça. Euh, les cartes sont toujours noires pour le moment. Oui, tout à fait. Ouais. Okay, pas de ouais. Alors, j'ai envie de vous montrer un truc un peu insolite. Et il est juste ici à droite. Mm -hmm. Alors, vous allez me dire, c'est complètement aberrant de parler chez Novi de gaz. Oui. Mais vous avez sorti ça. Oui, tout à fait. Bon, ça n'a pas le succès euh, qu'on s'attendait parce que c'est déjà un marché de niche à la base. Disons qu'on ne s'attendait pas spécialement à un succès colossal. Pourquoi bah Parce que Novi est donc le spécialiste en hot en à induction, mais le gaz, ben ça reste quelque chose qui est en niveau part de marché, ça reste beaucoup plus faible que l'induction. Alors, ici, le gros avantage qu'on a, ben c'est le design, il n'y a rien à faire, c'est super beau. On a l'impression que les brûleurs sont posés à même le plan de travail. Alors, on fait ça que dans de la céramique. Hein? Euh, oui, tout à fait, on dès fait que ton ici, céramique. Parce que là, c'est ouais. du stratifié qui a une tête de céramique, c'est du bois. Oui, oui, oui. Fait... C'est juste de la démo ici, il a pas il y a ces brûleurs-ci, oui. on a le tiroir technique en dessous, il y a pas besoin montrer ça, mais on a les robinets d'arrivée de gaz, etc., et donc ça. on vient mettre oui. quatre brûleurs Alors, à la disposition En fait, ce qui se passe, c'est qu'on a huit modèles, huit configurations, et les configurations sont types. Donc ça veut dire qu'il faut bien s'imaginer qu'en dessous du plan de travail, il y a plus ou moins 9 cm de châssis où il y a toute la tuyauterie de gaz et tout ce qui s'ensuit. Donc les huit configurations sont fixes, on ne peut pas les modifier, mais elles ont été pensées pour essayer de répondre à toute la demande du marché. Ça, vous avez fait ceci. Maintenant, une petite question subsidiaire. Oui. Les plaques induction sous le plan de travail, tu en penses quoi toi Ben j'en pense quoi, j'en pense que ça peut être… ça va arriver, ça, ouais, ça, vous ça arrivera… Fa... vous fait... êtes des fabricants d'induction… Il est bien fort possible qu'un jour ça arrive, mais euh, disons que euh, c'est quelque chose que moi je n'ai que très peu d'expérience déjà la première chose. Donc... Je pense que c'est effectivement quelque chose dans l'avenir qui pourrait euh, vraiment se voir beaucoup plus euh, fréquemment. Euh, maintenant, bah oui, c'est difficile d'avoir un avis sur quelque chose qu'on n'a pas, qu qu pas encore. Donc, euh, le, donc voilà. dernier chapitre, euh, le dernier chapitre, le dernier chapitre qu'on va faire. Euh, deux petits rappels. Euh, D'abord un petit rappel sur des lampes. On va terminer par ça, vous verrez. Et on va faire un petit rappel sur des hautes télescopiques. On en a parlé beaucoup, mais ça faisait partie d'une grosse vidéo Bastibo, etc. Mm -hmm. Je voulais juste faire un mini un mini chapitre avant de clôturer cette vidéo qui est déjà hyper complète. On continue. Alors, il existe toujours la votre casquette Incroyable, hyper moderne, nouveau bouton, nouveau design. <rire> c'est vrai que <rire> ils ont, été ils, une évolution. Ils ont gardé le néon, ça veut dire que... Est... On est quand même sur le côté... Ça veut dire que vous avez une friterie, vous, vous faites des croustillons. <rire> Mais le pire, c'est qu'elle est excellente. Hein. Elle est dans la... et, et tant qu'on est dans, dans, dans, la, dans, la, dans le détail, je ne sais pas si on peut avoir un accessoire. Mmh, Ici, alors vous attendez. avez, par en dessous, Voilà, vous avez ceci. J'aime toujours bien le montrer. Quand vous aviez des hôtes comme ceci, Ok, vous aviez des fois deux moteurs qui sortaient par au-dessus. Exactement. C'était des hautes à un mètre, elles faisaient deux moteurs. Et vous aviez, c'est juste pour le nom que je fais Alors, ça. Alors, tu dis vous aviez, mais on est dans les ouais, portes, hein. Vous, là, est... <rire> on les a encore. C'est, ouais, que ouais. ça se vend toujours. Oui, oui, oui. Ah oui, oui, ça c'est sûr. Ce qu'on appelle un raccord culotte. Oui. C'est génial quand même, ça hein. oui, oui, oui. se porte comme ça. Oui, donc on met les deux sorties dans un seul moteur et donc comme on voit très bien, comme on a deux sorties ici, c'est 150 mm, donc 15 cm de sortie, ça. on l'augmente en 200. C'est ça, exactement. Voilà, donc oui. en fait, les sections sont toujours arrangées. Voilà, oui, petit oui, détail. Oui. Maintenant, revenons sur ce qui nous intéresse ici. Avant de faire le point sur la lumière et un petit tour des, des usines, les hautes qu'on appelle télescopique, oui. Haute-tiroir, mm -hmm. haute intégrable, elles ont plus ou moins eu tous les noms. Mm -hmm. Alors, on va pas se le cacher, aussi bien 60-90 cm, c'est tout doucement en voie de disparition. Mm, disons que... À on... cause de vous. Hein, oui, oui, <rire> oui, oui. Mais en fait, voilà, donc nous, on va parler, je vais parler ici en tant que cuisiniste. Avant, on mettait ceci. Hop, quand la haute était fermée, vous aviez le meuble et ceci. Ok, et donc si on avance un peu par là, vous aviez la haute, etc. Et vous aviez la différence avec le meuble. Sauf que Novi, il y a combien d'années 6-7 ans maintenant Pas oui, oui, ah, oui. plus que ça, en fait. Euh, euh, euh... Au niveau de la fusion, c'est même un tout petit peu plus. C'est vrai oui, Déjà, oui, oui, tout à fait. Vous avez dit, voilà, avoir cette différence-là, cette différence de niveau, le bazar-là, pourquoi ne pas innover Et oui. effectivement, la, fu euh, la, fusion, pardon, oui. la fusion que vous avez sortie, et tu vas nous expliquer ça, oui. reste quand même Explique-nous un peu ce système si Alors, en, a deux si ouais, en. en fait il y en a deux à expliquer. Donc, il y a, je ne sais plus exactement combien de temps, mais je pense que ça doit dater de plus de 7 ans. Oui, c'est enfin, voilà. que j'ai en, en fait, on a sorti la Fusion qui, donc là, à ce moment-là, répond au design pour avoir quelque chose de particulièrement invisible quand la hotte est fermée. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Pourquoi Parce que le design, voilà, le design a évolué exactement. et donc du coup, ben, le client ben, euh, souhaitait euh, comment dire, à un moment donné ne plus avoir cet aspect euh, de, de bandeau visible. Vous, vous prenez même le risque d'enlever le nom de votre marque vis visiblement. Oui, oui, dedans, oui, oui, est oui, oui, tout même... à fait. Allez, Mais mal, il faut hein. savoir qu'on ne le supprime pas vraiment. Pourquoi Parce que pour pouvoir utiliser la hotte, on est obligé d'ouvrir et là, à ce moment-là, on voit le logo. Ça, c'est déjà un modèle que nous, on a toujours vendu. C'est en plus ça. sensitive ici. Hein, c'est ça, super bien exactement. Fait. Mais vous êtes passer à la vitesse au-dessus avec le modèle juste à côté, qui est le Fusion Pro. C'est ça. un 120. Euh, non, pas spécialement. On peut l'avoir aussi en 60 cm. Celui-ci, c'est un grand. Hein? Celui-ci, c'est un grand. C'est 60, oui. 90, 120. 120 c'est hein? ça, exactement. Bah, en fait, l'innovation est... est aussi pour nous en tant que cuisiniste. Ici. Exactement. En fait, on a quatre avantages avec la Fusion Pro. Le premier avantage, c'est comme ça. sur la Fusion, quand la hotte est fermée, elle est invisible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on ouais, va optimaliser le rangement dans l'armoire. Pourquoi Par rapport à la fusion qu'on voyait juste à côté, la fusion, elle, il faut défoncer le corps de meuble pour pouvoir l'intégrer dans le meuble. Ici, la hotte remplace le corps de meuble inférieur. Il n'y a pas de planche inférieure. Elle est vraiment remplacée par la, par, par et la hotte. Et on sait l'ouvrir. Tout à fait. Tu vous avez créé une gorge. Oui, oui, oui, oui. oui. Donc, je vais, je vais euh, parler du deuxième avantage. Ah, donc, tu, le rangement vois, et le... le... Ici, ouais. Hop, on passe. Enfin, oh, c'est plus facile. Quand bien. la haute est fermée, on Ils a vraiment un biseau. Oui, exactement. Parce que nous, en tant que cuisiniste, on ne savait pas mettre de push-pull quand on avait ça. Oui. va mettre de push-pull. Et donc, la porte était... On devait la, on devait la prendre par autour, on devait la prendre par le sol. C'est ça. Allez, c'est un détail. Mais c'est un détail hyper important génial, pour les portes-lifts ouais. aussi. Parce que fait. ça vous permet à ce moment-là d'avoir de, des portes-lifts dans la cuisine. Propre, hein. Oui, tout à fait. Bien fini. Excuse-moi, je t'ai coupé dans le deuxième... Pas de souci. Donc on était au deuxième argument où on a donc plus de rangements de part et d'autre du moteur qu'on n'a pas avec la fusion parce que c'est pas fini euh, à l'intérieur. Donc souvent, les cuisinistes prévoient un meuble hot avec juste les rangements à épices. Là, à ce moment-là, on a plus de rangements. Troisième argument, le biseau, comme tu l'as très bien cité. Et quatrième argument, étant donné que la hotte remplace le corps de meuble inférieur, bah en fait, on va protéger le meuble contre les vapeurs, donc si jamais le client a oublié d'allumer sa hotte au dernier moment, les vapeurs ne vont jamais aller en contact direct avec le bas du meuble, ça va être en contact avec la hotte. Le pire c'est qu'on pourrait croire que c'est plus une nouveauté mais jusqu'à présent, et là je, je peux le dire en toute, euh, toute indépendance, c'est quand même les seuls qui ont vraiment innové dans les hautes télescopiques depuis quelques années. Oui. Et comme l'avantage de la haute télescopique, c'est quoi C'est le design. Le fait que quand les meubles sont fermés, ceux qui veulent des meubles hauts, sans avoir le... La... Bah voilà, ça. on a des meubles hauts, c'est design. Exactement. Dernier petit détail, et puis on file dans l'usine. Il euh, y a eu un, un, un rachat qui n'a pas fait grand bruit, mais pour nous, oui. Parce mm -hmm. que on est, vous avez une vidéo de, de, comment, de votre serviteur ici euh, sur des lampes qui s'appellent Janssen de Bond, fabrication hollandaise, absolument superbe. Et dernièrement, elles sont passées… Novi. Elles sont passées Novi. <rire> Novi a racheté cette société hollandaise, donc c'est passé ouais. sous pavillon belge, mm -hmm. et vous avez racheté, c'est la même chose, les mêmes produits, ceux qui sont maintenant floqués Novi. On en a ici, vous, vous les connaissez, vous avez le wall là-bas, on va juste aller voir les petites les petites. Il n'y a pas de changement, mais juste pour vous montrer, j'ai envie de vous montrer la shelf premium de plus de 2 mètres, hein. alors un petit endroit, je ne sais pas si Benoît va bien voir, on va allumer les lampes ici. Voilà, ah, donc ouais, ces ça. fameuses lampes-ci, on peut les remanipuler, donc ça c'est la toute grande shelf, hein, celle-ci. Oui, c'est ça. Hop là, je on va mettre. que, bah, écoute, en comptant, ça doit être des armoires de 60, donc là on est sur la... Sur la 2, hein, ouais, ouais, ouais, voilà, 2 mètres 70. hein, ouais. 2 mètres, 70. ouais. C'est pas mal du tout, donc là la shelf, j'aime toujours bien montrer, c'est que la shelf premium, voilà, on mm -hmm. sait manipuler en fait ceci, bon je l'ai déjà montré en vidéo, mais j'aime bien le remontrer. On sait vraiment prendre tout ce qu'on a envie de prendre, on sait augmenter si on a envie, mm -hmm. on sait met... passer les couleurs au-dessus, ouais. voilà, on sait faire absolument ce qu'on veut. Et vous avez juste à votre gauche effectivement la roule, voilà, au magasin on a la pendant, etc. Donc voilà, il y a plein de possibilités qu'on peut avoir, ça c'est les nouveautés, et maintenant on va faire un tour dans l'usine. C'est parti alors fait exceptionnel, nous sommes avec Olivier, directeur marketing de Novi, merci de nous ouvrir les portes de ceci, hein. Avec plaisir. Euh, on est toujours évidemment avec Christophe, on va visiter, alors c'est surtout en fait pour vous montrer, c'est pour prouver, ok, on va pas faire une immense séquence, c'est pour prouver un point, c'est qu'on a quand même beaucoup de gens qui disent, ouais Novi c'est pas fait en Belgique. Mais si, c'est fait en Belgique, si. le stockage est fait oui. en Belgique, alors croyez-moi bien, parce que je vais quand même le dire, c'est pas, c'est plus vraiment un secret, on dit parfois des autres grandes marques. On peut parler de, de mmh. certaines marques comme 1000 BSH, etc. Mais tout n'est même pas des fois stocké en Belgique. Voilà, mmh. c'est-à-dire que d'ici, nous, on est livré. Alors, c'est pas grave, hein, c'est juste des fois pour, voilà, pour mettre un, un cachet mmh. dessus. Voilà. Ici, les stocks sont faits, sont payés en Belgique avec des employés belges. Mmh. Donc, de temps en temps, il faut quand même le prouver. Mmh. Donc, on va maintenant voir... Euh... Donc, on est livré assez vite hein, quand même. Il n'y a, a plus tellement de rupture de stock chez vous. On a fini ce moment-là. Mmh. Ça va mieux. Ça va beaucoup euh, mieux. Ça a été compliqué pour tout le monde. Mais voilà. Donc, ouais. on n'est plus vraiment dans... Ça c'est chouette. Alors on est sur un moment euh, particulier de l'usine, donc là on est, on est sur un temps de midi. On est, donc, voilà, est, y a, on est, on est à la pause parce qu'on ne peut pas, pour des questions de sécurité, mmh. se balader avec une caméra. <rire> voilà Parce que là il y a un chemin, et, là il y a des clercs qui passent, donc on est venu vraiment dans un moment de pause. Là c'est une pure si je vois bien, en blanc. Ouais. C'est bien juste, hein C'est bien ça. Pour ouais. le, le, le, le moteur, le moteur est, bien, est ici, et donc c'est bien assemblé. C'est bien assemblé ici. Dans une usine, je suis un enfant, moi. Donc, euh, et c'est vrai. Hein. Donc, on a vraiment l'assemblage complet de la shelf. Hein, donc, d'abord, c'est de l'aluminium. Hein. C'est de l'aluminium. La oui, tout à, à fait, avec une peinture anodisée. On voit tout de suite la qualité de fabrication de ce genre de produit. des produits alors je, je, je le dis souvent en vidéo c'est pas cher c'est beaucoup d'argent ouais. c'est très important c'est un produit qualitatif fabriqué en belgique qui est contrôlé et l'avantage est que s'il y a un souci ben, les pièces sont ici oui mmh. tout à fait et si vous avez ce genre d'éclairage qui ressemble sur amazon mmh. c'est peut-être un, peut un, peu, peut un peu différent la découpe des tôles donc tollinox ici hein. L'autre côté, on a là la découpe et le laser. En, euh, en ah de oui, deux. ici c'est plutôt le découpe. Oui. Il y a du bruit alors qu'on est sur un moment de pause, hein. c'est incroyable. Ouais, hein. là, alors, ça c'est le tout nouveau noir. C'est en exclusivité ça quand même, hein. ça c'est cool ouais, ça. Ouais, ouais. On va l'entendre au micro. Il est légèrement granuleux. En fait, c'est comme une laque poudrée, mais bien poudrée. Quoi. Et donc là, on est sur la mood. Oui. sur l'une des, des, des, des, de voilà, des portes de la route ouais. qui redescend. Ouais, tout à fait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo, que, à titre personnel, je considère extraordinaire d'avoir pu visiter cette fameuse usine, en tout cas la filmer. Merci Christophe. C'était un plaisir. Euh, on a vraiment parcouru aussi bien les nouveautés que des mises à jour. Alors, on le sait, on est dans une vidéo nouveauté, mais que DefiTech et Novi sont partenaires depuis de très nombreuses années ouais. et que ça nous fait un véritable plaisir de pouvoir continuer à distribuer ce produit. Mais au moins, on vous a informé. Ouais. On a vraiment donné toutes les petites nouveautés. Oui. Il faut savoir que Christophe nous visite. Quand on a des fois des questions plus pointues, on se retourne vers lui. Donc tout encore merci oui. de tout ton suivi. Oui, oui, oui. Abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Pinterest. Euh, voilà, Instagram, quand même, pas mal actif au niveau story, etc. Donc oui. abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Laissez des commentaires. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao